Ça y est, on est en place. Est-ce que vous m'entendez Plus proche de l'actualité de notre groupe. Ah ben, rigolo. Maintenant, je vous très bien. Grégory, toi, tu interviens auprès des clients, Reliance. Hum. Mais, mais pour dire quoi et, et pour faire quoi exactement Alors, euh, effectivement, euh, moi c'est plutôt l'intervention à l'externe, on va dire. Euh, alors, on, on a... On a beaucoup d'interventions, on a beaucoup de sollicitations autour des questions de santé au travail, d'amélioration des conditions de travail. Et, et là, euh, depuis, je dirais, 2022, 2000, fin 2021-2022, on a, on a vraiment pris le, le, le virage QVT-QVCT qu'on évoquait tout à l'heure euh, euh, avec l'occasion, justement, de, de, de repenser un petit peu notre manière d'approcher cette thématique-là et, et de mener des démarches QVCT, désormais, au sein de nos... enfin, euh, chez nos clients. Euh, on, on a vraiment... Euh, voulu... Euh innover et faire un focus sur euh, bah, ce qu'on qu va appeler ce que la littérature scientifique appelle aujourd'hui les, les pratiques organisationnelles vertueuses euh, en venant chez nos clients en disant voilà on sait euh, on va pas dire qu'on sait ce qui est bon pour vous ça sera un peu présomptueux mais on sait que euh, si vous regardez euh, une, dizaine, une dizaine de thèmes euh, liés à votre organisation de manière attentive et eh bien euh, c'est plutôt prédictif d'une bonne qualité de vie au travail quand vous vous en préoccupez euh, sérieusement euh, donc un peu dans la perspective de ce qu'on évoquait euh, il y a quelques instants, euh, on a identifié, alors à la fois par le fruit de notre expertise, de nos expériences chez les clients, de, euh, de, de, de notre compilation aussi de, de données scientifiques un peu récentes sur ce sujet-là, parce qu'il y a des choses qui bougent un petit peu quand même, c'est est ça qui, est, qui rend la matière vivante. On a identifié voilà, ces dix grandes thématiques, alors je ne vais pas toutes les citer, mais euh, on, on va parler évidemment de, de, de la thématique de la conduite du changement, euh, du maintien durable dans l'emploi, euh, de l'accompagnement des transitions, et des, enfin, des trajectoires professionnelles plutôt, etc., etc. De la prévention des risques psychosociaux qui devient donc une brique euh, de, de l'ensemble. Euh, on va regarder ces dix thématiques là et on va euh, questionner nos, nos clients euh, dans, dans ce nouveau dispositif pour euh, leur, euh, leur demander si un, euh, ils ont un niveau de maturité je dirais plutôt satisfaisant sur chacun de ces sujets. Euh, donc concrètement, qu'est-ce qu'ils font sur l'ensemble de ces sujets et deux, euh, est-ce qu'il y a un besoin identifié, euh, prioritaire ou non, par rapport à l'une ou plusieurs de ces thématiques Est-ce que pour euh, qu'on comprenne très concrètement, tu as un, un exemple à nous donner d'un oui. client que tu as accompagné oui, alors euh, je, je vais en donner deux alors, très, je vais essayer d'être synthétique hein, pour, parce qu'on pourra en parler des heures effectivement. Enfin, je pourrais en parler des heures euh, un, un premier exemple d'accompagnement plutôt alors, là dans le médico-social sur la question du, du, du maintien dans l'emploi on parle nous de maintien durable dans l'emploi on a cette notion de, de, de, de vision un petit peu à long terme euh, d'une structure médico-sociale de 200 agents qui, qui a souhaité repenser cette question-là et sa manière de, de réfléchir autour de, de cette question de la prévention de l'usure professionnelle et du maintien du Durable dans l'emploi, on l'a accompagné sur trois dimensions, euh, et j'expliquerai après pourquoi c'est aussi euh, euh, QVCT dans l'esprit. Euh à la fois sur la coordination et l'action, c'est-à-dire comment constituer une commission maintien dans l'emploi euh, efficiente et puis, euh, et puis pertinente et réactive, euh, comment se doter d'outils qui permettent de détecter à l'occasion d'autres euh, exercices annuels, tels que l'entretien annuel avec les agents ou les salariés, euh, bah, des situations critiques mais qui passent en dessous des, des, des radars, justement, qui permettent d'avoir des signaux faibles de problématiques euh, déjà un petit peu lancinantes et présentes, et comment réaccueillir euh, les agents euh, ou les salariés, du coup, en situation de, de maintien dans l'emploi avec un, un parcours et un processus bien spécifique. Alors, les thématiques sont plutôt classique hein, on va dire euh, elle s'intègre dans le champ de la QVCT de par le, la, la nature de la thématique d'une part et d'autre part elle s'intègre dans le champ de la QVCT euh, de par la manière dont on a conduit le projet parce que c'est ça aussi euh, l'importance de la QVCT c'est que c'est pas, euh, pas un catalogue avec lequel on vient en disant bah voilà il faut que vous fassiez ceci, ceci et cela euh, on le co-construit avec, euh, avec le, le, le, le client là en l'occurrence euh, on a fait travailler les agents des groupes d'agents euh, bien, bien identifiés enfin et bien euh, constitués sur mesure, pour les mettre au travail. Alors nous, on a été facilitateurs et encadrant de la méthode, mais on les a fait travailler pour vraiment construire quelque chose qui leur ressemble, qui soit sur mesure, qui leur permette aussi de s'acculturer à cette thématique-là. Donc il y a quand même l'idée aussi, dans cette dimension participative, du transfert de méthode. C'est ça... L'esprit QVCT, c'est aussi ça. C'est mettre les, les, les personnes au, au travail, si je puis dire, au travail d'organisation, sur leurs propres conditions de travail. Et euh, Delphine Grégory, l'idée aussi, c'est de s'inspirer de ce qui est fait en externe euh, chez les clients pour, euh, pour Reliance et, et vice-versa, en fait. C'est un transfert, c'est ça Complètement. On, on a commencé avec Grégory, euh, on a initié déjà un premier échange ensemble et, et, et d'ailleurs je vais m'inspirer euh, d'une méthode qu'il utilise avec, euh, les, avec les, les clients. Pardon. Euh, pas tout de suite parce qu'on a d'autres enjeux avant, mais euh, de, de <rire> c'est vraiment d'organiser des groupes pilotes avec les collaborateurs et les faire réagir en fait, sur euh, bah, les différentes thématiques que sont la QVCT, que forme la QVCT, euh, et aussi de regarder et de mettre en perspective voilà, est-ce qu est -ce que ces dispositifs sont bien présents, existants, d'après vous, mais est-ce qu'il y a un réel besoin euh, à votre niveau aussi C'est ça aussi qui est intéressant de regarder. Donc voilà, on en est qu'au début de nos échanges avec Grégory, mais euh, je serais ravie de l'accompagner sur une mission de euh, <rire> <à la> QVCT. <rire> Merci, quand merci. Tu, quand tu veux. <rire> merci beaucoup.